Hey Internet, n'oubliez pas de vous abonner. Je voudrais aujourd'hui vous présenter euh, l'interview d'un homme qui a passé toute la crise à infiltrer les réseaux pro-hydroxychloroquine, pro-raoult, bonsens.org, euh, laissons les médecins prescrire, etc., etc. Hold up, j'en passe, et des meilleurs. Si cette interview est intéressante, c'est parce que les méthodes utilisées par ces groupes sont... Terriblement inquiétante. Bot automatique sur Twitter, échange de listes de personnes à troller avec sujets préconfigurés, professionnels du marketing, et si la crise de la rationalité que nous traversons était en réalité orchestrée de toutes pièces. Alors je sais, ça sonne très complot dit comme ça. Et d'ailleurs, ben, je vous mets immédiatement en garde parce que il est impossible pour mon invité de fournir un niveau de preuve absolu. Alors il a fait de son mieux, il m'a montré des captures d'écran, euh, qui seront d'ailleurs diffusées pendant l'interview, mais il reste bien entendu possible, même si très très peu probable, hein, sinon je l'aurais pas invité, que mon invité ait tout inventé de A à Z, hein, qu'il ait photoshopé les trucs, etc. Par contre, les méthodes qu'il va décrire existent bel et bien, et les sites dont il parle, les gens qui font ce genre de, de choses, c'est un truc réel qui existe vraiment. Et donc si je me permets de vous présenter son propos, c'est parce que quoi qu'il en soit, on sera bientôt fixé sur la crédibilité qu'on peut accorder à cette très très très inquiétante histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends un petit risque, garder l'esprit critique, parce que la logique complotiste peut rapidement nous contaminer, hein, comme vous allez le voir. Il est très très très tentant de tomber dans l'illusion logique des pièces de puzzle qui s'assemblent toutes, hein, ça c'est quand même le grand classique, et de considérer que, puisque cette explication est satisfaisante, elle est probablement vraie. C'est pas suffisant pour décréter que tout ça est vrai. Ne tombons pas dans les travers que nous passons notre temps à dénoncer. Nous ne vous présentons ici qu'une hypothèse. Donc, ben voilà, c'est parti, accrochez-vous, parce que ce que mon invité s'apprête à raconter, c'est énorme, c'est gravissime, et c'est surtout un sacré coup de théâtre. Salut Vlad, je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, cet entretien. Alors bon, les gens te découvrent un petit peu. Euh, je suppose mm -hmm. que j'aurais fait une petite intro euh, quand même euh, juste avant. Je te propose que tu nous racontes un petit peu bah, d'abord qui tu es, quelles sont tes compétences par rapport à, à l'histoire que tu vas un petit peu nous, mm -hmm. nous présenter. Donc bonjour Samuel, euh, donc, je m'appelle Vladimir, On peut mon pseudo sur Twitter, c'est VladTepes. Mon boulot, donc, je suis euh, gérant d'une agence web, donc je crée des sites internet. Je suis spécialisé surtout dans le référencement. Donc le fait de mettre les premiers, les premiers résultats sur Google, pour bien être visible. Euh, J'utilise du machine learning là-dedans, donc c'est de l'intelligence artificielle pour faire... Euh pour Expliquer ça grosso modo, donc ça c'est ma partie euh, boulot professionnel sur Twitter. Euh, au début, donc j'avais un tout petit peu de followers, j'avais une centaine de followers au début de la crise sanitaire. Euh, J'étais plutôt sur Facebook, parce que ma famille, mes amis sont sur Facebook. Euh, Je suis venu dessus parce que c'était rempli au bout d'un moment de complotistes dès le début, dès février, mars. Ça y est, c'était parti euh, le, le vaccin. Enfin, non, ça a été créé par, par Pasteur, etc. C'était. Euh, un peu la folie. J'ai préféré venir sur Twitter. Donc, tout de suite, je me suis fait euh, des, amis, euh, des amis sur Twitter qui étaient plus euh, médecins, docteurs. Donc, ça a permis d'un petit peu me rassurer moi-même sur la crise, de voir qu aussi, il y avait des personnes qui réfléchissaient réellement et euh, sans partir sur des complots. Euh, et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que. Quand le professeur Raoult a commencé à passer à la télé, je ne connaissais pas avant février-mars. Hein, pour moi, il était totalement inconnu, pas du tout dans le domaine. Et euh, quand il parlait, il parlait, il passait à la télé, ou que quelqu'un parlait de, hydro, enfin, de chloroquine sur le sur Twitter, beaucoup de tweetos twittos arrivaient pour défendre ce, ce le protocole Raoult. Voilà, c'était tout au début, et euh, c'était un peu fatigant puisque bah on mettait quelque chose. Bah non, il n'y a aucune preuve actuellement sur euh, son protocole. Attendons les preuves, attendons les études. Et non, tout de suite, non, c'est le meilleur. Professeur du monde, c'est le meilleur, c'est le meilleur, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas docteur. Donc les, euh, les débats étaient totalement stériles à ce moment-là. On n'a plus trop envie et moi j'expliquais que c'était peut-être des bots ou des trolls, donc des personnes qui peuvent être payées ou non, ça peut être aussi fait gratuitement. Et j'expliquais que ça existait par exemple Netflix. S'ils mettent une nouvelle série, un nouveau film, ça arrive que s'ils font un sondage, tout de suite on se retrouve avec « si j'attendais totalement cette série-là, c'est ma série préférée, j'attends vite la saison 2 ». Ça reste du marketing, mais c'est logique, tout le monde fait ça, Coca-Cola my on peut citer toutes les marques qu'on veut. Et euh, à côté, par contre, niveau politique, ça se fait aussi. Donc on a eu le cas, donc ces élections-ci aux États-Unis, ça a été le cas. Les premières élections de Donald Trump, il y a eu ce système-là qui a été utilisé. Euh, donc c'est des personnes, euh, j'ai oublié le nom. Quand un truc est totalement anodin, et en fait juste en parler sur les réseaux sociaux ça le donne une ampleur monumentale euh, et donc c'était ça, c'était au début finalement s'il n'était pas passé autant à la télé si on n'avait pas parlé sur les réseaux sociaux Didier Raoul, plus personne en parlerait déjà maintenant ça aurait tenu un mois ou deux, donc j'explique je mets des exemples, j'avais fait des petits flèches dessus comment faire, sur quoi on pouvait en acheter comment ça se pouvait se programmer des petits bots comme ça, donc on fait un petit déclencheur genre si il y a Chloroquine dans un tweet, on le retweet ou on répond automatiquement et en mettant le message qu'on souhaite derrière, il euh, y en a eu des D'ailleurs, bah, euh, monsieur Défécateur avait euh, trouvé ça aussi, on l'avait vu aussi. C'était une personne qui parlait, euh, mon, euh, mon oncle a été soigné par le protocole Raoult. C'était euh, euh, un pays d'Afrique du Nord. Euh, tout de suite, ça a été mieux, il, a été, il allait beaucoup mieux. La personne met ça et derrière, il y avait une vingtaine de messages copiés-collés. Donc, ils avait être utilisé hein, quand on regardait la signature du, mail, pas du, du tweet. pardon. C'était pas écrit euh, tweeter avec Android, tweeter avec euh, iPhone, c'était écrit euh, donc c'était avec un système de bot. Donc j'explique et au bout d'un moment je me dis tiens, j'ai un peu de temps à perdre, on est en plein confinement, euh, je vais essayer de m'infiltrer là-dedans parce que si euh, c'est effectivement le cas, si une personne paye ou s'il y a un système qui est là derrière, c'est qu'on euh, peut peut-être y participer. Et donc je crée des petites annonces sur, euh, sur Fiverr. Et sur 5 euros, je crois, j'avais un peu dispatché pour être sûr. Donc, c'est sur Fiverr où ça a bordu. Euh, pendant ce temps-là, moi, je fais un petit peu de pub pour dire « Ouais, franchement, vos bots et vos trolls, là, ils sont un peu, euh, sont un peu bas de gamme. Ça se voit que c'est du trollage, c'est du bot de base. » Donc, tu veux oui. dire qu'il y a des plateformes <rire> où, où, où, où tu peux... <rire> c'est une espèce de truc super bien organisé, ouais. où on en parle librement. Ouais, et c'est totalement légal. C'est Fiverr, en fait, c'est par exemple... Imaginons, tu as besoin d'un logo pour ta chaîne, tu vas dessus, il y a des graphistes, qui vont te proposer bah, pour 60 balles, je te, fais ton, je te fais ton logo. Tu veux faire un site web, tu vas dessus, bah, tu as différentes personnes. C'est vraiment, c'est comme un site de petites annonces et c'est pour les freelances, ça se fait totalement et c'est totalement légal, il n'y a, a rien de mal là derrière jusque que des fois, il bah, y a légal et éthiquement, est-ce que c'est est -ce est, est bon Et euh, donc, j'avais créé mes, mes annonces dessus. Pendant ce temps-là, je me troll moi-même pour dire « Franchement, votre truc, ça va pas. Allez plutôt sur Fiverr, sur machin. » Et je mets une longue liste pour dire bah, « Il y a bien un qui va mordre. » Bon, pas trop de réponses au début. Sur Fiverr, je reçois des demandes donc des personnes, des agences web qui voulaient utiliser ce système de bot de troll. Et euh, pas, ça n'avait aucun rapport avec ce qui nous concerne. Et au bout d'un moment, j'ai une personne qui me répond dessus. Et euh, je lui propose, donc, euh, bah voilà, on aimerait bien mettre en place ça. Euh, pendant la crise sanitaire, on aimerait bien mettre en avant certains mots-clés, certaines personnes, certains comptes pour les faire grossir. Bon, euh, donc je demande à m'envoyer un mail. La personne ne veut pas. Alors, si je voulais un mail, c'est déjà pour avoir des preuves. Et aussi, euh, parce que dans l'entête le, dans du mail, on peut avoir des informations pour pouvoir vérifier qui est la personne. Bon, euh, j'ai un blanc pendant... Quelques jours, parce que la personne, euh, je, pense, je pensais qu'elle avait senti le coup fourré, du coup elle n'a pas voulu. Et finalement, je reçois un mail, et donc c'est une personne qui m'avait écrite, euh, c'était pas directement avec une boîte mail style Gmail, style Outlook, ça avait été écrit, on le voyait par rapport au corps du, euh, du, du mail, ça avait été écrit par, euh, via un site web. Donc c'est la personne qui avait utilisé son site web pour envoyer, parce que grâce au site web, on peut mettre, euh, quand je reçois un mail, tu m'écris un mail, par exemple, ça va être écrit Samuel Buisserey, je ne sais pas, Outlook, mail, tout ce que tu peux utiliser. Euh, mais euh, ça, ça ne veut absolument rien dire. Si j'utilise mon site, si j'utilise des plateformes en ligne, je peux très bien mettre donaldduck.pixou.com et, et je reçois recevoir recevoir... des spams très convaincants, d'ailleurs, puisque l'adresse voilà. ressemble très fort à. Paypal, etc. Voilà, quand c'est Paypal, etc. Même des fois, ils vous mettent contact ça sans souci, puisque ça, ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si je t'envoie une carte postale, je peux très bien te dire que c'est euh, Emmanuel Macron qui t'écrit, sans aucun problème, c est, c est, on ne sait jamais. Euh, mais voilà, un mail, c'est exactement la même chose, l'expéditeur, ça peut être n'importe qui. Donc, euh, la personne, en gros, c'était un long totalement lambda, hein, c'était, euh, je ne sais pas, Clara Dupont, par exemple, gmail.com je reçois ça et euh, donc dedans il y avait une demande donc euh, je souhaite qu'on mette en place un système pour mettre en avant tel site donc il y avait un, le site qui était en question. Euh, bon, j'ai mis de côté, donc mis, euh, au bout d'un moment, je fais « bon, je vais quand même tweeter tout ça », je mets un petit flat dessus, j'explique euh, ce que j'ai fait, etc. Donc tout de suite, j'ai eu pas mal de demandes, plus de questions, donc on demande plus de preuves, plus d'indices, donc des journalistes, euh, etc. Des, jeunes, des personnes qui voulaient porter plainte aussi, puisque dans le process, il y avait aussi ciblé telle ou telle personne. Donc, par exemple, alors, il y avait ciblé dans le bon sens, et par exemple, si Didier Raoul tweet, eh n'hésitez ben, pas à retweeter son, son tweet. N'hésitez pas à l'utiliser comme réponse. N'hésitez pas à utiliser tel site pour euh, étayer vos propos. Donc, des sites qui ne sont pas du tout des preuves. Ce n'est pas un site style, style journaliste, enfin, un site journalistique connu, un média style Le Monde, style, style Libé. Euh, c'était des sites. Euh, bon, après, eux, on peut les citer. Mais par Bonsoir. exemple, c'était. Voilà, François, euh, François, des interviews de CNews, LCI, BFM, CNews, euh... Radio Sud. Voilà, tous ces, tous ces sites-là. Euh, et aussi, surtout, c'était des parties blogs, mais de sites connus. Donc, par exemple, Mediapart. Donc souvent, c'était ça, qu'on a. On a, on a c'était le genre de source qu'ils nous mettaient au début. C'était, euh, ouais, mais si, regardez sur ce site Mediapart, parce que Mediapart, quand même, c'est un site très, très, très, très, très bon niveau euh, journalistiquement. Ils font leurs recherches. Et euh, ouais, sauf que c'était www.mediapart.com.fr ouais, ouais, ouais, slash blog. Donc en fait, c'est n'importe, enfin, entre guillemets, n'importe qui peut. Mettre un article dessus, ça ne veut pas dire que c'est Mediapart, Mediapart donne euh, donne crédit à ce à cet article. Il n'y a pas eu de relecture par le comité de rédaction. Etc., voilà. Quoi. Mais euh, au bout d'un moment, quand on a commencé à dénoncer ces euh, ces, ces, ces, ces sources, donc ces, ces parties blog, ils ont commencé à les retirer. Du coup, ce qu'ils sont, ils ont quand même, ils sont allés voir, ils ont vu, bah effectivement, euh, non non, ça n'a rien à faire sur Mediapart. Donc ils ont commencé à retirer. Donc il y a il y a plus que très peu de ces sources qui sont encore disponibles sur Mediapart. Maintenant, ils font un il y a beaucoup plus de relecture dessus. Donc attends, je voudrais juste faire une petite pause. Oui, parce il y a beaucoup de choses d'un coup. Et en train de dire que depuis mars, c'est ça, plus ou moins Ouais, ben bah moi, c'est depuis mars que je l'ai commencé à le voir puisque je suis arrivé sur Twitter réellement en mars. Des gens se sont organisés, uh -huh. des gens qui savent que ce genre de méthode existe, uh -huh. se sont organisés pour faire ça autour de, on va dire principalement, euh, Raoult et son protocole. Voilà. C'est vraiment bouclés, Raoult et son protocole, ou, ou, ou ça, ça fait partie d'un autre ensemble qui serait plus euh, Alors les mots clés qui étaient euh, utilisés, donc les hashtags euh, qui suivaient, c'était euh, Chloroquine, c'était HCQ, Didier Raoult, Raoult, le compte Didier Raoult en lui-même, l'IHU et je pense que je n'oublie rien, ou voilà, tout ce qui suit. Euh, ah non, c'est vraiment, on et, est euh, juste sur ce cluster de... Voilà, Hydroxychloroquine, azitromycine, j'ai le 2, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, c'était ces termes-là. Et... D'après les choses que tu as vues, ce que tu nous dis, c'est que ça a été vraiment organisé par des, par des gens qui sont très proches de Raoult, donc c'est même pas... Euh, Alors c'est des... là où je n'ai pas, pas la preuve et je ne l'ai euh, toujours pas, c'est savoir est-ce qu'entre cette com et l'IHU de Marseille, est-ce qu'il y a un lien réel entre les deux Et ça, je n'ai euh, aucune preuve dessus. On peut trouver des liens, etc., mais ça reste des indices. À aucun moment moi j'ai une preuve pour dire bah oui effectivement Didier Raoult, il est venu, il a fait un chèque et, euh, et voilà, il a voulu faire ça comme ça. Il y a aucun moment j'ai euh, cette preuve là. Donc tu as des faisceaux de présomption qui concernent des personnes que tu ne citeras pas mais qui sont proches voilà. de Didier Raoult. Voilà. Mais si ça se trouve, euh, c'est des Russes du... euh, qui s'emmerdent et qui veulent foutre le bordel. Des Russes, des Chinois, voilà. Ouais. ou. Euh... Totalement ou même quelqu'un d'autre à côté euh, qui veut juste utiliser ce euh, qui veut juste utiliser la comment dire la, la présence actuellement d'Idi Raoul dans les médias et tout et juste pour bah, soit mettre du bazar chez nous ou alors juste util utiliser euh, cette com pour sa propre communication. Au début, j'ai suivi un peu pour leur faire plaisir. Et aussi, ça m'a permis de rentrer dans les groupes. Et donc, actuellement, je suis toujours dans des groupes euh, pro-Raoult, pro-IHU, pro-Chloroquine et tout ça. Tout et a euh, donc, donc, ça me permet de créé euh... voilà, des fausses identités. Voilà, je fais des fausses identités, dont une donc j'avais utilisé pour faire ce troll au démarrage. Donc, pourquoi j'avais été payé Donc, je suis toujours dessus. Bon, euh, je tweet beaucoup moins dessus. Au bout d'un moment, ça, ça prenait énormément de temps d'essayer d'avoir des infos. Et comme maintenant, je l'ai mis, euh, je l'ai tweeté comme coché dessus, donc publiquement, maintenant les gens le savent. Euh, je tweete beaucoup moins. Ça prend énormément de temps. Pendant un moment, ils étaient en galère, en train de dire, bah, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Pendant un moment, il y a une petite pause. C'était pendant les élections de Donald Trump. Alors, du coup, ça peut permettre de voir un peu si, uh, situer les personnes. C'était, euh, il y avait des propos dedans, donc totalement pro pro Donald Trump, qu'en quoi Biden ne devait pas passer. Il y avait de la triche. Et il y avait des propos énormes, très très QAnon, on dit. Ouais, QQAnon. Ouais, ouais, la, la fameuse voilà. théorie du complot. Expliquerai ça probablement une autre fois. Et donc on était en plein dedans pendant. Le... Alors il y avait un tout petit peu avant, c'était plus euh, extrême droite simple française, hein, simple française. Pendant les élections c'était à fond ça et là on est reparti dans des gros complots. Donc tu as parlé d'Hold Up la dernière fois, dans ta dernière vidéo. C'est euh, dedans, c'est euh, ça à fond. Si la 5G c'est pas bon, Bill Gates, etc. Ça c'est. Euh, des... Il y a des groupes où c'est assez. Euh, les personnes parlent euh, de façon assez réfléchie. Donc il n'y a pas cette théorie du complot mais il y a des des groupes où il y a 30, 40, 50 personnes dans lesquelles c'est ça à fond et on y croit à mort à ces théories-là. Est-ce que tu penses que, que dans ces groupes, il y a des, les, les fameux organisateurs de, de tous ces trucs-là Ouais, puisque à certains, alors pareil, c'est aucune preuve, c'était euh, donc la personne en question. Qui m'avait contacté, donc ce, euh, ce personnage, je l'ai gardé de côté, Ou d'un moment j'ai dit, bah, je vais totalement mettre ça de côté parce que moi, ça me prenait du temps, c'est pas mon boulot, c'est aux journalistes de faire ça ou à bah, la justice s'il y a besoin. Donc j'ai mis ça de côté et j'ai dit, de toute façon, bon, ça arrive, ça, ça se fait, ça se fait, c'est connu. Moi, je m'arrête là et des personnes m'ont dit, ouais, mais il y a peut-être quelque chose derrière, il y a peut-être, euh, je sais pas, l'extrême droite qui est là-dedans, les QAnon qui sont peut-être en train de s'instaurer en France, est-ce que bah, c'est pas l'IHU qui finance Moi, j'ai fait, bah, ça, des... enfin, ça c'est limite des théories du complot, parce que même si euh, d'un côté il y a des théories du complot, on peut très bien en avoir de l'autre côté aussi. J'ai fait, bah, c'est pas à moi de faire ça, je laisse tomber et c'est tout. Sauf que bah, cette personne-là, euh, plus on parle de François, plus on a parlé euh, dedans, il y avait des personnes aussi qui, euh, comment dire, qui dirigent un peu cette rôle-là, qui les redirigent vers certaines sources euh, et tout. Et toute cette personne-là, je me suis dit, bah peut-être qu'elle se parle en privé et c'est tout, sauf qu'il bah, y a aussi une association que tu as parlé il n'y a pas longtemps, Bon Sens, et on retrouve toujours les mêmes noms là-dedans. Et c'est là que ça m'a fait un peu peur, c'est là que j'ai re-été un petit peu plus actif où j'ai commencé à remettre des, un peu plus de tweets parce que c'est, euh, alors ça peut être moi qui me, fais, qui, me, qui me fait des idées, ça peut être moi qui commence à me faire des complots aussi, il hein, n'y a, a aucun souci, mais euh, bah, pourquoi pas les Q&A en France et euh, sous cette. Alors, Là, je dénonce absolument rien, c'est juste une supposition, ça peut être l'association de bon sens qui est liée à tout ça, pas. Euh, mais on retrouve toujours les mêmes personnes. Euh, Est-ce que ça veut dire que nous autres euh, sceptiques avons répondu pendant tous ces mois à une quantité de comptes qui en fait n'étaient pas là pour... Euh, qui, qui étaient en fait des copier-coller, des faux comptes, etc. Il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup... Euh, donc moi, dans les groupes, hein, il y a des personnes qui ont 10, 15, 20 comptes euh, et qui s'amusent, hein. Ils ont des Donc, il y a des sites qui, des qui existent pour ça. Hein. Ou de suite, ça permet. Euh... Donc, et de suite, tu peux programmer des messages à l'avance. Donc, j'ai envie qu'à tel moment, tu dis ça, tu peux le faire. Il euh, y a TweetDeck, si je ne me trompe pas, où tu peux gérer euh, 5, 6, 10 comptes en même temps. Donc, tu as juste à cliquer sur un bouton, tu passes d'un compte à un autre, tu prépares ton copier-coller, c'est fini. Et... et voilà. Donc, oui, il y a des comptes. Euh... Alors, autant il y a des... certains bots, mais il y en a très très peu. Donc, le bot, c'est vraiment à la différence du troll. Donc, le troll, c'est celui qui va. Euh faire en sorte de te faire parler, tourner en rond pendant des minutes. Et le bot, c'est vraiment un système automatisé où tu, tu mets un hashtag et directement, il vient te répondre derrière avec toujours la même phrase ou il va te retweeter en t'insultant, en te mettant un gif animé pour, euh, pour se moquer de toi. Mais ça, on, on le détecte tout de suite. Il suffit de regarder dans, le, dans la signature du tweet tout en bas euh, je ne sais pas si tu pourras l'imager, en fait tu as Twitter Web App, ça veut dire que la personne est à tweeter avec son ordinateur. Si c'est via Android, ça sera écrit. Si c'est via iPhone, c'est écrit. Si c'est via une plateforme style outsuite ça sera écrit. Et si c'est via un système de bot, donc il y a IFTTT, il y a Zapier, il y a des choses qu'on peut avoir sur GitHub. Et donc ça va être écrit bot, API, quelque chose. Euh, voilà. donc on, il suffit juste de regarder la signature, on voit tout de suite si c'est un bot ou pas. Et après sinon, alors ils sont beaucoup beaucoup, euh, 99%, hein, ils sont euh, manuellement, ils font juste du copier-coller et puis ils perdent leur temps euh, à faire ça. Alors qu'ils pourraient le faire automatiquement. Donc ils sont organisés entre eux mmh. pour, euh, pour bondir sur tout, toutes les tentatives que font les sceptiques. Ils ont des listes, ils s'échangent des trucs, ils ont... Je ne sais pas. Moi par exemple, je, je suis toujours intrigué de voir à quel point quand je sors une vidéo qui parle pas du tout de, de, de chloroquine ou de quoi que ce soit, des gens viennent et commentent des blocs qui, qui, qui, qui, qui semblent commenter comme si à l'intérieur de la vidéo, j'avais parlé de Raoult, de la chloroquine, ce qui n'est pas le cas. Non, c'est parce que si je me trompe pas, à un moment donné, tu avais pris position pour le lancer. Avais, avais, quand tu en avais parlé, tu avais dit bah, « tiens, c'est une, une bonne idée, etc. » Même si après, tu, toi, tu t'es rétracté et... Le, le l'étude aussi a été rétractée, euh, bah, tu as, euh, dans les... ils ont des tableaux Excel ou Word où tu as écrit bah, Samuel, lui serait, euh, le rôle c'est youtubeur euh, et tu es présent sur YouTube, sur Twitter, et en face, bah, tu as sur quoi on peut t'attaquer. Donc on t'attaque sur le lancé, on peut t'attaquer parce que tu es sceptique, parce que la zététique, ils ne sont pas très fans non plus. Et donc tout ça, c'est leur petit délire, euh, moi, tu as, euh, moi tu as hacker. Alors, je ne suis absolument pas hacker. Alors, j'ai des compétences en informatique, mais je ne suis pas hacker. C'est juste qu'à un moment donné, donc j'ai été doxé. Donc, on a donné mes mon, mon nom et mon prénom sur Internet. Parce qu'avant, je n'étais pas anonyme sur Twitter. Je me suis anonymisé pendant la crise parce qu'il y a un peu de pression sur ça. Et euh, donc, il y a juste une recherche qui a été faite sur Google. Hein. On a juste tapé Vlad Tepes sur, sur Google. On a trouvé mon identité. Ce n'était pas non plus euh, de l'expertise colombo Sherlock Holmes. Hein. C'était fait euh, très, très facilement. Et euh, j'ai euh, Sylvano Trotta, notre cher ami de la lune creuse, euh, il a fait une vidéo dans, et euh, pendant un passage, pendant quelques minutes, il parle de moi parce que j'avais mis un petit tweet sur lui. Euh, et il met donc Vlad euh, TPS euh, et il donne mon nom, etc., qui est un hacker. Euh... Alors moi, ça m'a fait marrer puisque je ne suis absolument pas... Alors si, parce que euh, si on me recherche sur certains sites, je suis présenté comme gros hacker. Il n'est pas du tout la même chose. Un hein. gros hacker, c'est, euh, pour faire simple, c'est bah, quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, qui va s'occuper du référencement pour pour euh, améliorer l'irréputation et ouais. la présence d'un site sur Internet. Ce qui n'a absolument rien à voir avec un hacker. Et puis de toute façon, un hacker, euh, contrairement à ce, à ce que les gens s'imaginent, c'est avant tout un expert en sécurité informatique. C'est quelqu'un oui. qui, qui, qui a ça comme profession. Quoi. Essayer de rendre un réseau le plus sécur possible. Et pour le rendre le plus sécur possible, il doit forcément le mettre à l'épreuve, donc le hacker. Voilà, mais il y a pas de voilà, il y a différents. Je vois il y a sept profils différents. Il y a les euh, bah, les white hats, et les, les très gentils, bah, c'est ceux que tu présentes. Il y a les euh, black hats, c'est euh, les très méchants. Il y a les gris qui sont au milieu. Il y a les Reds, les Blues. Euh... Voilà, des, je donne des cours sur ça aussi. <rire> mais ouais. mais euh, voilà, mais donc voilà, il y a des euh, la majorité des hackers sont sont très bons. Et, euh, même si ça peut m'arriver, moi oui effectivement de tester des sécurités. Mais ça ne fait pas, moi, du, le rôle du hacker comme on voit dans les films, c'est comme dans Matrix, c'est pas, pas du tout ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos, du coup, euh, ça veut dire qu'il les... y aurait une surreprésentation de l'intérêt que les gens portent réellement à bon sens, hold up, Raoult et sa etc. C'est pas intéressant, tout le monde s'en moque, ça passe pas dans les médias, personne n'en parle sur les réseaux sociaux, mais d'une certaine façon, si tu alimentes assez le débat... Tu appelles les bonnes personnes dessus, ça va se relayer et bah ça va être l'événement du moment. Euh, voilà, parce que Didier Raoul, il a fait des études comme il a fait un, il a, il a créé son protocole comme d'autres avaient réfléchi un protocole. Il a fait des études. Bon, il a, il a passé, ça aurait très, très bien pu aller à la trappe, comme des centaines d'autres avaient proposé des études, voire des milliers d'autres, hein, je, je n'ai pas les chiffres. Mais non, lui, tout le monde en parle toujours. Donc nous, en France, c'est euh, le centre du débat, c'est vraiment le gars qui s'est mis face au gouvernement, face à Olivier Véran. Mais euh, à l'étranger, tout le monde s'en moque, personne ne parle de Didier Raoult, pas du tout, et si on en parle, c'est pour s'en moquer. Donc drôle, ça veut là. dire que soit euh, dans l'entourage de Raoult, des gens font ça et, euh, et donc consciemment, ils sont malhonnêtes Soit Raoult a été choisi par on ne sait qui pour on ne sait quelle raison, et c'est donc un pantin, euh, victime d'une de, de, impression fausse de, de succès. Alors pantin non, parce que du coup il en profite, parce que du coup lui ça le met en avant, donc euh, tout le monde en parle et ça, ça, fait, ça peut toujours faire du bien. Par contre oui, pour moi hein, c'est juste des personnes qui l'ont qui utilisé pour faire de la communication, pour eux-mêmes, parce qu'ils bah, ont saisi le le personnage, hein, il était, il est anti-gouvernement. Il a, il a communiqué beaucoup sur ça. Quand on regarde ses followers, c'est euh, tendance très, très à droite. Alors même si maintenant, ça commence à être un peu en roue libre, un peu plus, je trouve. Euh... Soit bah, parce qu'ils savent maintenant eux-mêmes où aller chercher les, les trolls, hein. euh, donc ceux qui sont manuels, et euh, sinon il y a ceux qui sont toujours dans la mouvance. De toute façon, dans les groupes, il hein, y, y, y a ce que j'expliquais aussi sur Twitter s'il y a des groupes où ils sont euh, 30, 20, 30, 20, 30, 40, ils discutent entre eux et c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça va être si euh, Emmanuel Macron passe à, passe à la télé, Olivier Véran passe à la télé, tout de suite c'est des insultes dans tous les sens. Alors. Il dit, forcément il pourrait même très bien parler de sa choucroute de la veille, c'est pas grave, il s'en prendrait quand même plein la tête. Après, les groupes du dessus sont un petit peu plus réfléchis, il y a moins de personnes, on arrive dans des groupes où il y a euh, 5, 6 personnes, donc il y en a un dans lequel je suis, et euh, là-dedans, par contre, ça parle bien réfléchi, c'est euh, bah, là, il y a eu une étude anti-professeur Haroul qui est sortie, comment on va communiquer, comment on va en parler, qu'est-ce qu'on a comme source, et après seulement, bah, euh, eux, ils commencent à partager, et forcément, les comptes du dessous, entre guillemets, ils viennent piocher ces sources-là et ils les partagent aussi. Et donc oui, donc voilà une organisation qui au début a peut-être été créée, mais maintenant en... ils savent comment l'utiliser et voilà, et limite peut-être maintenant ils, payent, ils ne payent peut-être même plus personne maintenant pour le faire, puisque les gens maintenant sont... ont été formés. Quelle est selon toi la meilleure raison de penser que ce n'est pas euh, du côté de Raoult que ça s'est organisé si on cherche la preuve inverse, est-ce que, est que tu as un élément qui te paraît comme ça, très discriminatoire quand même Ça, ça voudrait quand même dire que c'est plutôt des gens qui, ne, qui sont sans lien Alors, avec Raoult Parce que je me sens peut-être trop dans un monde de bisounours c'est qu'on me l'a dit souvent, euh, parce que je n'ai euh, pas envie de croire qu'un un IHU aussi important puisse utiliser ce genre de méthode pour ça, surtout qu'il y a de l'argent public en jeu. Et euh, je voilà, je préfère pas y penser. Je ça reste pour moi des pas de la théorie du complot, mais des euh, très très proches. Donc je préfère ne pas penser à ça euh, et d'être plus lucide, même si euh, rien n'empêche, hein, ça ça peut, ça peut toujours être possible. Et moi je ne veux pas. C'est moi qui me mets un qui me met une barrière à moi-même pour dire non, j'ai pas envie de croire ça. Et quand j'avais des éléments qui penchaient vers ça, j'essayais je euh, le plus possible d'étayer pour voir s'il y avait des preuves pour aller euh, contre, cette, contre ça et euh, je me raccrochais à ça. Donc t'as pas, voilà. pas envie d'y croire ça en plus Ouais, c'est moi j'ai pas envie d'y croire, voilà, c'est surtout ça, c'est pas, pas ça. Et, euh, parce que sinon, si euh, je commence à y croire un peu trop, je peux rentrer dans les théories du complot et du coup bah, je me mets à la place de ceux que j'essaye de combattre parce que je, au moins d'éduquer sur ça, euh, voilà. C'est plus c'est plus moi qui n'ai pas envie d'y croire. Et au niveau du faisceau de présomption en lui-même, est-ce que tu as repéré dans l'entourage proche de Raoult des gens qui ont les compétences et les connaissances pour mettre en place ce genre de choses Il y en a, il y a des experts en communication, même François, ils sont ils ont un site web et lui, lui en lui-même, donc Xavier Hexelberg, mm -hmm. il en quand il passe son CV, il parle de tout ce qui est donné, il est bon en informatique, il y a des choses sur ça. Il y a des personnes dans bon sens qui sont aussi experts en communication, en web marketing en site web, donc ça se fait simplement. Après, le problème, c'est qu'ils ont, Alors, sans moquer du niveau de différentes personnes, c'est qu'il y a des ficelles qui sont utilisées dedans qu'on détecte tout de suite. C'est quand on regarde un peu leur site, comment ils sont créés, on voit tout de suite les, les petits problèmes, les petits trous qu'il y a à l'intérieur. Et donc on voit tout de suite la personnalité des personnes. Donc ils ont des connaissances. Et donc on va dire, heureusement, ils n'ont pas de meilleures connaissances pour faire, pour faire pire. Parce que c'est des choses qu'on peut détecter. C'est glaçant tout ça. C'est vraiment glaçant. Voilà. Bon. Et tout ça, euh, et, euh, donc ça un, alors ça c'est des hypothèses que j'ai aussi. Tu avais parlé de ces 19 studies aussi. Ces 19 euh, studies, oui, les trois, les trois fameux sites. Je sais plus c'est lesquels d'ailleurs. Oui, ils sont plus que ça. Il y en a, il y en a plein, plein, plein. Ah oui, il y en a plein, j'enverrai aussi les listes. Et, euh, tous ces sites-là aussi sont liés et euh, c'est euh, Alors ça, euh, je suis en train de voir, euh, je suis avec des journalistes sur, ce, sur cette question-là. C'est relié à une personnalité euh, étrangère qui a eu à un moment donné son petit, euh, son petit moment de gloire au moment où Donald Trump avait réussi à prendre les toxiques chloroquines. Il y a tout un, tout un panel sur ça. Et euh, ça serait cette personne-là qui serait à la tête de ce, de ce réseau-là. Et il y a un lien entre cette personne-là et euh, les personnes qu'on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pareil toujours, et toujours dans les trucs « je ne veux pas croire aux théories du complot », donc à chaque fois je cherche les preuves qui contredisent tout ça. Mais euh, y a ça a tendance à, à prouver que oui. Pendant un moment, euh, j'ai un ami sur Twitter qui avait lancé un petit logiciel où quand tu mettais un mot-clé, il te mettait les personnes qui, qui parlaient de ce mot-clé-là. Donc, avais grosso modo et tu avais les personnes qui euh, tweetaient et les personnes qui retweetaient les différentes personnes par rapport à ces mots clés là et donc il y avait un donc on aurait pu se dire tiens ça va être Didier Raoul ça va être l'IHU ou ça va être des comptes qu'on voit souvent et non c'était le compte bio bio bio bio bio qu'on peut voir souvent sur twitter aussi en plus maintenant et c'est ce twitter là tweetos là qui est vraiment le centre de névralgique de toute cette communication HCQ et tout et donc on essaie de trouver aussi qui est cette personne-là sans faire du doxing puisqu'on n'est pas dans, dans cette méthode-là mais euh, voir au moins comment cette personne-là est liée euh, soit à la communication soit à l'IHU, soit à Didier Raoult, soit à l'étranger euh, parce qu'on est, euh, est sur cette personne-là cette personne-là euh, c'est vraiment celle qui s'occupe de la communication directement sur Twitter alors pas elle forcément qui gère la communication mais c'est vers cette personne-là qu'on se tourne pour avoir des infos et pour retweeter. Quand je dis c'est hallucinant, c'est vraiment, c'est, euh, je veux dire, des, des chiffres énormes, ça va être peut-être euh, 10, 15, 20 fois plus que le second par rapport au mot-clé. Et après, tout autour, donc on a la sphère et tout autour, on voit les pseudos qu'on voit habituellement. Donc soit on parle, soit qui sont dans les assauts et tout. Et ensuite seulement, ça dispatch vers les plus petits comptes. Euh, petits comptes. Toi, tu as, tu as toujours un, un compte, euh, à, tu, il me semblait avoir vu passer que tu, que tu euh, gérais un, un compte très connu. Euh... Oui, j'ai toujours un compte très connu, euh, enfin, Connu pas, bah, pas la télé, hein. mais sur Twitter, c'est ah un compte qui a, qui a à peu près 2000 followers qui est souvent suivi. Donc, à un moment donné, c'était euh, je communiquais quand même pas mal dessus. Beaucoup me disent Ah, on a déjà dû t'insulter, euh, tu as déjà dû nous insulter. Donc, moi, ce que chaque fois, c'est toujours dans la bienveillance. J'essaye toujours de pas trop. Alors, ce, c'est des petites blagues, des petits trollages euh, qui font rire. Même des fois, je... il enfin, y a des personnes qui ont réussi à trouver qui c'était parce que il euh, y a. Ils voient par rapport aux blagues, ça correspond à peu près à ce que je, je, je tweet habituellement. Euh, ça m'arrivait des fois aussi, par exemple, je mettais une vanne, je me prenais une contre-vanne derrière et je likais. Ce qu'eux <rire> ne feraient pas. Parce que c'est ah, ouais, voilà, ouais. comme ça que j'ai été, été démasqué. Euh, voilà, même si je, beaucoup moins maintenant, ça je le garde encore parce que euh, j'en ai en, parce que alors, je te l'ai dit tout à l'heure en off, euh, ces comptes-là et euh, tout ce qui est, euh, est liste, donc les listes où toi tu apparais, où j'apparais, où d'autres, euh, des amis apparaissent dessus, des docteurs, des médecins, c'est euh, pas légal. Euh, parce que c'était, j'ai eu des, euh, des avocats qui m'ont contacté sur Twitter pour me dire que bah, tout ça, c'est pas très légal. Et donc, il y a des procédures judiciaires qui risquent d'être mises en en route. Et donc tout ça, je le mets de côté et euh, je vais leur laisser, le pour pouvoir eux s'en occuper, parce que bah, c'est pas mon boulot. Donc que ce soit des journalistes ou la police, la gendarmerie ou la justice directement, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec tout ça. Moi, je laisserai à disposition. Donc actuellement, il y a des journalistes et il y a la justice qui sont en train d'enquêter sur tout ça et qui vont... Voilà. Alors la, ju la justice, c'est que très récemment, voilà bon, il y a des plaintes qui suivent Twitter. Euh, vous allez voir des, des plaintes dans tous les sens, ça soit d'un côté comme dans l'autre. dès Il la, y a la moindre insulte, maintenant c'est euh, plainte, plainte, plaintes. Euh, là, on a des choses un peu plus graves que des listes. C'est pas, on fera pas de point de Godwin, hein, mais c'est euh, hyper grave. Et de l'autre côté, donc au niveau des journalistes, ça fait un petit moment qui. Donc au début, quand vous regardiez CNews, LCI, BFM. Euh... TF1, TF1, non, TF1, ça allait pourtant. Pour, pour, pour C'était surtout communication pro-Raoult, on l'invitait, euh, voilà. Et derrière, il se plaignait. Ah non, non, on parle jamais de moi. Regardez ces médecins qui passent tout le temps à la télé le travailler alors que moi, je suis tout le temps à l'IHU en train de travailler. Alors que c'est lui qui passait, euh, qui passait le plus à la télé. Et du coup, ils étaient à fond sur ça. On voit que depuis quelques semaines, il y a quand même une tendance inverse. Ils sont peut-être rendus compte que euh, c'était plus trop euh, Raoul qu'il fallait regarder. Fallait peut-être regarder les vrais scientifiques parce qu'il y a plein de journalistes qui sont totalement paumés. Hein. Ils étaient au début, ils étaient si. Bah il y a professeur Daroul, Raoul d'un côté qui a une méthode qui fonctionne. Il y a euh, l'État qui est de l'autre côté avec une méthode qui fonctionne aussi. Bah il y a peut-être un juste milieu. Sauf que non, la science c'est pas ça. Il n'y a pas un juste milieu entre deux choses. Il y a, euh, il y a une vérité, c'est tout. Il y a des sites qui ont été créés. Euh, parce que là, tu, Je sais pas si tu en as parlé. De... Si Réinfocovid t'en avais parlé. Euh, voilà. Et donc son, pareil, son site. Il a suffit d'aller euh, euh, chercher donc euh, sur il y a des sites hein, tu sais où on met son nom et du coup on a le propriétaire du site et du coup on voit qui a fait son site et pareil on peut avoir des infos sur ce genre de choses alors si le niveau de la, la personne qui a créé son site c'est juste un prof de musique c'est voilà c'est juste ça et c'est la personne elle revient aussi régulièrement dans les tribunes que Fouché signe, Tobiana, Raoult, Perron, toutes les vôneurs, toutes les jolies personnes euh, signent. Il apparaît aussi dedans, alors qu'il n'est pas médecin, il est prof de musique. Et pareil, voir à euh, qui est cette personne. Euh... Est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant Est-ce que c'est une bonne piste ou pas une bonne piste Mais voilà, c'est juste qu'un site ouais. a été créé par un prof de musique. C'est juste. Euh... D'accord. <rire> Donc, on aura des nouvelles de tout ça, tu penses À court, moyen, à euh, long terme Je pense qu'à moyen terme, euh, on devrait avoir des nouvelles. Euh, que ce soit au niveau journaliste et tout, parce que là, ça commence à, à sortir. Euh, que ce soit, des, soit sur les médias, médias de télé, les journaux, tout ça, il y a. Y a. Euh, et ensuite, à long terme, voir est-ce qu'on oubliera un jour Didier Raoult euh, et qu'un jour, on pourra s'en moquer, se dire bah, « Tiens, qu'est-ce qu'on était bête à l'époque euh. ?» On n'oubliera pas Raoult, non. Il sera encore là, il aura encore ses adeptes et, euh, et euh, ses adeptes crieront encore au, feront encore des appels à Galilée, etc. etc. pour le défendre. Ah. Les appels à Galilée. Ouais. Ils sont beaux ceux-là. C'est le point Godwin du scientifique. C'est un peu le point de Godwin du scientifique, <rire> ouais, c'est vrai. Bah écoute, je te remercie est beaucoup. Euh, Est-ce que, est que tu vois autre chose à ajouter euh, qui te paraît important Non, je pense déjà j'ai dit beaucoup de choses peut-être un peu confuses. Je pense que le principal a été dit. Euh, bah écoute, je te remercie beaucoup. Euh, si si ça n'est pas dit en, et annoncé en grande pompe dans les médias, je te réinviterai ici pour qu'on pour qu uh -huh. le dise, au moins pour mes abonnés. Uh -huh. euh, ce qui me permet de leur rappeler de s'abonner et d'activer la cloche. T'as vu comment je t'utilise à des fins mercantiles ah, oui. Ça aussi c'est du neuromarketing, monsieur. <rire> ben je, je, je suis stupéfait de ce que tu nous apprends. C'est extrêmement effrayant. Surtout que des crises, bah, il va y en avoir d'autres. Et donc ça veut dire qu'on doit commencer à être conscient que ce genre de méthode existe et qu'on et on, et on doit réussir à s'en prémunir et à avoir... Il y a des élections, les élections françaises sont dans un an et demi. Peut-être qu'on que... reparlera justement de... de peut-être un petit kit, une petite checklist du bon vérificateur mmh. de, qui, qui, qui pourrait nous prémunir d'être mmh. manipulé par ce genre de technique. Puisqu'apparemment, il y a quelques astuces quand même pour, le, pour ne pas se faire avoir. Rien la signature du tweet, des fois, c'est euh, révélateur. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, ben, on donnera des nouvelles de tout ça sur la chaîne, et puis sinon les gens peuvent te suivre aussi euh, sur un euh, oui. euh, Peut-être tu peux le dire toi-même mieux que moi, parce que je n'ai ouais. pas sous les yeux. C'est arrobas Vlad Tepes. Parce que moi, mon prénom, on en parlait tout à l'heure, c'est Vladimir avec un W. Très classe. J'aurais dû un aimé m'appeler Vladimir avec un W. Ça aurait été pas mal. peut de la chance. On ah. <rire> peut échanger. Oui. Je l'aime bien aussi, comme ça maintenant, euh, même quand je me, présente, je, je me présente à titre professionnel, euh, maintenant c'est les gens retiennent Vladimir plus facilement que mon nom complet, parce qu'après ça, ça rallonge. Donc, moi, j'ai, euh, je peux me présenter par mon prénom, euh, les gens des, des fois m'appellent Monsieur Vladimir, alors que c'est juste mon prénom. Ah oui Ça, ça, ça, ça pète quand même, Monsieur Vladimir, ouais. ça pète quoi. Ouais, mais les gens qui disent comme pseudo Monsieur et leur prénom derrière, c'est un peu... Euh... Ouais, c'est Asbin. c'est naze, ouais. je, que je suis d'accord avec toi. <rire> Ok. Allez, je te, je, te, je te dis à très bientôt donc, sur la chaîne. Merci je te pour ces infos précieuses. Alors, après avoir parlé de tout ça à deux, trois personnes, je me rends compte que la question qui semblerait donner du crédit à toute cette histoire, bah, c'est la question du mobile. Pourquoi font-ils tout ça Bah oui, si on connaissait le mobile, même juste une hypothèse, on pourrait se dire que tout se tient, tout s'imbrique. Eh bah, bien, elle est là, la logique complotiste. En quoi émettre une hypothèse qui relie tous ces faits, rendrait ces faits, plus vrai. Je ne sais pas, posez-vous la question. Il n'y a aucune raison. Votre cerveau veut juste satisfaire son besoin de puzzle qui s'assemble parce que, nous apprennent les sciences cognitives, le cerveau a le réflexe de chercher du sens dans tout ce qui pourrait s'assembler. Le cerveau a besoin de tout connecter et il le fait à l'excès. D'où l'existence des méthodes de la pensée critique pour ne pas tomber dans ces pièges. Pas besoin du mobile pour constater le crime et pas besoin d'hypothèses Ici, on fait de l'esprit critique, et donc la réponse, c'est ben, « je sais pas pourquoi ils font ça ». Après avoir vérifié du mieux que je pouvais les sources de mon invité, euh, je sais juste que ces personnes existent et qu'elles ont voulu que ça se passe comme ça. Ce sont donc des personnes qui ont fait pencher la balance vers plus de morts. J'espère qu'ils réfléchiront au sens de leur succès. Pour les puzzles qui s'assemblent grâce à d'incroyables hypothèses, ben, allez donc vous servir dans la crèmerie d'en face, hashtag up. Et voilà, chers amis, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Hein. Je répète une fois encore que tout ceci possède un niveau de preuve insuffisant pour être considéré comme étant vrai, mais le niveau maximum de preuves qui pouvait être fourni, euh, il a été fourni par mon invité, donc euh, malheureusement, même si on le voulait, on pourrait pas spécialement faire mieux. Bon oui, j'aurais pu être beaucoup plus intrusif et euh, lui demander de me montrer son PC, tous ses comptes en temps réel, mais, mais quand bien même, à ce moment-là, ça figurerait pas dans cette vidéo, et en plus, à ce moment-là, le niveau de preuve reposerait principalement sur mon propre témoignage. Et ça, ce serait vraiment une très très très mauvaise chose également. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais marier l'actualité avec l'esprit critique, c'est un exercice qui est voué à l'échec, puisque par définition l'actualité est l'information sur laquelle on n'a aucun recul. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de, de, de soutenir les sceptiques, de soutenir la chaîne. Donc je vous fais confiance, justement pour prendre tout ça avec les pincettes de rigueur, avec prudence, avec scepticisme. Et donc comme je disais, vous pouvez soutenir euh, la chaîne sur Tipeee, sur Paypal, etc. Tout est en description ou sur l'icône avec les quatre logos qui devraient être là, maintenant, là, ici, quelque part. Pour le reste de l'actu de la chaîne, euh, je suis en train d'apprendre à me servir de ma nouvelle caméra, donc c'est une Black Magic Pocket 6K, euh, que j'ai pas achetée avec l'argent des abonnés, non pas que ce soit mal, hein, mais c'est juste que voilà, c'est la, la, la caméra de ma société. Je pourrais alors commencer le tournage des scripts euh, de mes émissions, donc il y a ma, mé ma méthode Z qui est en fabrication, hein, vous le savez depuis un moment, parce que mon petit doigt me dit que tous les boomers qui se sont découverts une passion soudaine pour le conspirationnisme, en pensant en fait que s'ouvrir aux hypothèses alternatives au discours officiels, c'est ça l'esprit critique, bah, à un moment donné, je pense qu'ils vont en demander de l'esprit critique, du solide, du vrai. Et donc bah, je pense que ce petit format, ma méthode Z, qui va un petit peu revenir aux fondamentaux de la méthode, sera très apprécié par ce nouveau public de casual-conspirationnistes. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crabe.